J'espère que tu vas bien et que tu t'éclates dans ton activité et tes projets. Pour ma part, j'ai enchaîné les salons professionnels car après celui de Services, j'ai été au salon SIAM. C'est un salon qui est dédié aux professionnels de l'industrie. Dans ma dernière vidéo conseil, je t'expliquais quelles étaient les vraies raisons d'aller sur un salon. Des professionnels et entrepreneurs ont témoigné et ont pu te donner leurs propres précieux conseils avisés pour t'aider à t'éclater et à prendre plaisir dans ce genre d'événement. Et comme indiqué à la fin de ma vidéo, je te disais qu'après le salon, un gros travail t'attendait et qu'il ne fallait surtout pas le négliger. Voilà, le salon est terminé et tu es rentré chez toi. Et normalement comme moi, tu as récupéré des cartes de visite, tu as créé des liens, et tu as pu rencontrer plein de belles personnes. Et donc maintenant, il va falloir travailler pour faire germer le fruit de cette journée. Pourquoi Mais Parce que c'est comme si tu étais un agriculteur, que tu avais semé et planté des graines dans ton champ, et qu'au moment de la récolte, bah, tu n'y vas pas. Que va-t-il se passer Eh bien, ton blé, il va pourrir, tu n'auras rien récolté, et ça ne t'aura surtout rien rapporté. Tu auras été à un salon pour rien. Donc là, le boulot à faire quand tu rentres à la base, c'est rapidement d'aller sur LinkedIn, de rechercher les gens que tu as rencontrés et de prendre contact avec eux. Tu reprends contact avec eux par l'intermédiaire de ce réseau social-là. Parce que oui, ne cherche pas. Dans tous les cas, si c'est un salon pro, tu les trouveras forcément sur LinkedIn et pas sur un autre réseau. Donc tu vas sur ce réseau, tu les cherches et tu les invites à rejoindre ton réseau en ajoutant un message personnalisé. Un petit message sympa et attention, toujours un message sans essayer de vendre. Tu ne vends surtout pas. Tu te présentes, tu, repré tu te représentes en fonction du contexte de ta rencontre avec cette personne. Par exemple, tu dis, ben coucou, c'est Audrey, on s'est rencontrés sur le salon, on a passé un super moment et un échange sympathique et j'aimerais que tu fasses partie de mon réseau. Et si tu as la possibilité, propose-lui une visio. Et pour les personnes les plus intéressées, tu peux leur proposer d'aller boire un café, d'aller déjeuner avec eux ou même d'aller visiter leur propre agence. Attention, toujours en t'intéressant sincèrement à la personne. Et forcément, tu vas avoir un ou plusieurs retours positifs à poursuivre vos échanges, soit en visio, soit en vous rencontrant physiquement. Et avant cette nouvelle rencontre, avant même de l'inviter, moi ce que je te conseille, eh c'est de bien faire le tour de son LinkedIn. Ça sert à rien d'aller rencontrer une personne et de ne pas t'informer en amont. Donc va voir son site si elle en a un. Va voir qui est cette personne. Va voir qui est ce professionnel. Va voir qu'est-ce qu'il a fait. Regarde le dernier poste qu'il a publié. Et si en plus tu peux lui dire que son site il est joli, bah c'est super. Alors attention je te le rappelle ne mens surtout pas. Si son site il est pas top, que son contenu n'est pas du tout pertinent, et va pas lui dire que son site il est joli. Mais si son site est clair, que les informations sur son site sont intéressantes et te parlent, tu peux lui dire que ce qu'il a fait a l'air vraiment super intéressant. Je te le redis, ne mange jamais. Donc rappelle-toi, après un salon professionnel et lors de véritables échanges créés, tu dois continuer à tisser le lien initialement amorcé et poursuivre tes investigations et tes recherches pour t'intéresser sincèrement aux professionnels que tu as rencontrés avant de vouloir leur vendre quelque chose. Donc tu dois faire des recherches, tu dois prendre contact avec eux via un message personnalisé qui n'essaye pas de vendre et tu dois leur proposer un nouvel échange, soit en visio, soit en physique directement, après avoir fait des recherches préalables sur la personne et sur son activité pour avoir des vrais éléments d'intérêt et des sujets de discussion à aborder avec elle. Voilà, j'espère que ce conseil t'aide et te permet de te sentir à l'aise et positionné face aux rencontres professionnelles que tu fais en général. J'espère que ce conseil aussi va te permettre de t'aider à semer tes propres graines et te permettre d'élargir ton réseau avec une récolte de bonne qualité. Partage-moi en commentaire quelle était ta démarche au retour d'un salon professionnel. Qu'est-ce que tu faisais toi concrètement au retour de ces salons et avec leurs cartes de visite et partage cette vidéo autour de toi à tes amis entrepreneurs et indépendants afin de leur permettre d'entrer facilement en contact avec des personnes rencontrées une fois professionnellement et d'accroître le lien qu'ils ont initialement créé. Je te dis à très vite pour mon prochain conseil d'EcoDiz et en attendant, je te souhaite de t'éclater dans ton activité, d'attirer à toi tes propres clients idéaux et de surtout prendre plaisir dans tout ce que tu fais au quotidien pour développer tes projets. A très vite Thank you